Alors si tout se passe bien, normalement cette vidéo sort en 2022. Du coup, bah... Bonne année J'ai fait une vidéo où je vous ai donné 3 conseils pour une nouvelle année stylée, stylée sur le plan vestimentaire, et comme c'est une chaîne de vêtements et de sport, je me suis dit que je ferais la même chose, 3 conseils, mais pour une nouvelle année sportive cette fois. En plus tout ce qui est nouvelles résolutions, nouveaux objectifs qu'on se donne bah, d'une année à l'autre, ça concerne souvent le sport. C'est souvent des objectifs physiques, euh, se remettre au sport, des transformations, atteindre des objectifs, etc. Ça se prête un petit peu plus au sport qu'au vêtement. Du coup, bah, raison de plus pour faire cette vidéo. Alors premier conseil si vous ne faites pas encore de sport, c'est de trouver une activité qui vous plaît réellement et de trouver une structure où vous pourrez la pratiquer. Ça peut être de la danse, ça peut être euh, du football, du cyclisme, du volleyball, de l'escalade, etc. Trouvez quelque chose qui vous plaît vraiment. Ne vous inscrivez pas juste à la salle de sport, juste parce que voilà, euh, c'est une salle de sport, du coup je fais du sport. La salle de sport en soi, c'est pas un endroit très ludique en fait. C'est euh, c'est l'occasion de faire du sport, soulever des poids, des machines, faire des répétitions, des séries. Mais il n'y a pas vraiment un côté ludique amusant et ça peut être compliqué de, de tenir sur le long terme. Il y a un taux de désabonnement énorme à chaque fois, après les premières semaines, après les premiers mois. Encore plus après la nouvelle année, après que tout le monde ait pris les résolutions. Et une des raisons pour lesquelles tout le monde se désabonne, c'est qu'en fait, c'est pas très ludique. En fait, Un entraînement de musculation, de cardio assez classique, c'est assez ennuyant. Alors que dans des sports, il y, y a une notion de jeu, bah, la danse tout simplement. Il y a plein de gens qui adorent danser et qui adorent se défouler sur la danse. Euh, ça peut être de l'escalade ou voilà, on a des vraies sensations, on essaie de monter une voie, de la réussir. Euh, des jeux collectifs, du handball, du volet ou du tennis, il y a vraiment cette notion de jeu. C'est vraiment ça qui nous fait plaisir et qui nous permet de rester sur le long terme. Donc euh, voilà, entre une activité physique pas très ludique et une où il y a une notion de jeu, je vous conseille de trouver une bah, avec cette notion de jeu que vous aimez. Après voilà, si jamais la salle de sport ça vous va très bien et que vous n'avez pas besoin de, de ce côté ludique, c'est très bien, restez en salle de sport. Mais voilà, essayez de trouver une activité qui vous plaît vraiment et de trouver une structure où la pratiquer. Voilà, si c'est de la danse par exemple, ça peut être bah, voilà, des cours de danse, si euh, c'est un sport en particulier, ça peut être un club, une association, ça peut être aussi euh, pratiquer, je sais pas, euh, sur un city-stade, sur euh, un parc des sports où il y a tout qui est disponible. Euh, si vous aimez faire de la natation, trouvez voilà, une piscine près de chez vous euh, pour voilà bien pouvoir pratiquer. Et voilà, ne pas juste faire euh, votre sport à la maison, votre danse euh, voilà, dans votre chambre. Vraiment trouver un endroit dédié où vous pouvez pratiquer à fond une activité que vous aimez bien et tout ça ça va vous permettre de pratiquer un sport longtemps et avec beaucoup de plaisir deuxième conseil qui rejoint un petit peu le premier c'est de trouver des personnes avec qui le pratiquer donc euh, dans le premier conseil on parlait de trouver voilà, une activité qui fait plaisir et de trouver une structure où le pratiquer deuxième conseil vous allez devoir trouver un groupe avec lequel pratiquer en fait ça va être l'occasion bah, déjà de sociabiliser ce qui est un aspect important pour tout le monde et euh, aussi de vous motiver tous ensemble. En retrouvant des personnes pour pratiquer votre activité, vous allez bah, soit avoir le plaisir de pratiquer l'activité, soit le plaisir de retrouver des personnes et de faire une activité commune, et aussi vous pourrez vous motiver tous ensemble quand vous aurez des petites baisses de motivation bah vous saurez qu'il y en a qui comptent sur vous, il y en a qui ont envie de vous voir et le fait d'être avec des personnes bah, qui vous tirent vers le haut qui sont meilleurs que vous, qui vous permettent de progresser et créer toute cette émulation en fait où vous n'êtes pas tout seul dans votre activité en solitaire qui vous permet voilà, d'avoir de, des repères, de, de discuter, de passer un bon moment et de progresser encore plus et il y a plusieurs façons de trouver un groupe déjà dans la vie réelle si vous trouvez un club avec bah, tous les adhérents du club des compétiteurs ou même des gens en loisirs c'est bah, tout un tas de personnes euh, que vous pourrez retrouver à chaque fois. C'est pour ça que c'est intéressant d'adhérer à un club ou une association, parce que il bah, y a un vrai esprit euh, un peu bah, communautaire. Bah, un club à bah, une association qu'on retrouve pas par exemple en, en salle de sport, même si voilà il y a des exceptions, euh, on peut retrouver des gens à l'échelle individuelle, mais voilà, chacun fait un peu son truc dans son coin. Mais dans un club, dans une association, on retrouve vraiment tous les adhérents, tous les compétiteurs, les loisirs. Et voilà, il y a vraiment l'esprit club, l'esprit association communautaire. Qui va vous permettre de sociabiliser et vraiment de, de rentrer dans toute cette, dans ce lieu où il y a tout un groupe qui, est, qui se retrouve pour faire la même chose et tout ça ça va vous tirer vers le haut et ça va vous motiver après si jamais vous n'avez pas accès à un club à une, à une association une salle de sport où il y a des gens où je sais pas, vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce groupe ou voilà il n'y a pas de groupe tout simplement euh, ce que vous pouvez faire aussi c'est euh, d'essayer de trouver un groupe virtuel c'est à dire euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, je prends un exemple simple, Instagram, euh, suivre des comptes de l'échelle que vous, voilà, des influenceurs ou quoi, qui pratiquent la même activité que vous, vous allez finalement appartenir à un groupe, appartenir à une communauté, la communauté des pratiquants, et en plus si vous diffusez un peu euh, votre activité, vous en parlez, vous publiez des, des stories, des posts où on vous voit pratiquer, vous allez appartenir à la communauté des pratiquants de cette activité sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand même l'appartenance à une communauté. Moi, par exemple, bah, je suis dans la communauté du powerlifting, de la force athlétique euh, en France. Du coup, il bah, y a plein de comptes que je suis, il y en a d'autres qui me suivent, et euh, je publie quelques trucs, si vous me suivez sur Instagram, voilà, des posts, euh, bah, là, des vidéos, des, des stories, et euh, même si je suis, voilà, je suis dans la communauté de mon club, à Torcy et euh, des clubs dîle de France quand on se voit par exemple en compétition, je sens aussi que je fais partie de la communauté euh, du powerlifting en France dans toute la France le powerlifting français et même le powerlifting en général et voilà du coup ça crée un vrai environnement social en fait que ce soit en réel ou en virtuel et du coup voilà ça me crée un vrai écosystème de motivation je vois les publications des autres, les autres voient mes publications et voilà c'est l'occasion de partager aussi, on réagit mutuellement, on peut poser des questions et tout je dis ça sur Instagram, mais ça peut se faire sur d'autres réseaux sociaux, sur des forums etc donc voilà si jamais il n'y a vraiment pas l'occasion d'avoir un groupe en réel vous avez aussi l'occasion de l'avoir en virtuel Inversement, vous pouvez être que en réel, mais pas en virtuel, vous pouvez être sur les deux. Mais donc voilà, essayez de trouver un groupe qui pratique la même activité que vous, que ce soit en réel ou en virtuel, ça va vous faire beaucoup de bien. Et donc troisième et dernier conseil, c'est de vous fixer des objectifs sportifs à atteindre dans l'année. Ça peut être des objectifs physiques, comme perdre du gras ou prendre du muscle, mais ça peut aussi être des objectifs de performance, comme par exemple courir deux heures sans s'arrêter, courir 5 km en moins de 30 minutes, passer 100 kg au développé couché. Sachant qu'en plus, il euh, y a plein de qualités physiques qui, euh, qui sont proportionnelles à la performance qu'on a. Par exemple, si on améliore son cardio et qu'on arrive à courir 5 km plus rapidement qu'avant, bah, on aura sûrement un cardio plus développé. Pareil, si on a un max à 60 kg au développé couché et qu'à la fin de l'année on a un max à 100 kg, on aura pris du muscle sur le haut du corps. Un élément aussi qui va avec la définition d'objectif, c'est le fait de mettre une deadline. Donc une deadline, c'est une date à ne pas dépasser en fait où il faut atteindre l'objectif avant euh, cette date là ou euh, bah, voilà si on a dépassé cette date là on a raté en quelque sorte même si voilà c'est pas très grave non plus tant que l'objectif euh, finit par être atteint dans pas trop longtemps par exemple une deadline ça peut être euh, une compétition ça peut être euh, un shooting photo ça peut être euh, une date euh, voilà symbolique ou voilà vous vous dites euh, voilà, ce serait bien qu'en 6 si mois, j'arrive à faire une telle performance. Du coup, vous fixez une deadline à ce moment-là. Et donc voilà, vous avez votre date et l'objectif à atteindre avant ça. Et en fait, la deadline, ça va vous obliger à vous dépêcher, à faire des efforts pour atteindre cet objectif avant cette deadline. C'est pour ça que je vous ai parlé d'une compétition ou d'un shooting photo. C'est parce qu'il y a une date et vous ne pouvez pas la dépasser. Une fois que vous arrivez à l'échéance, à la compétition, bah, vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes prêt vous êtes pas prêt, il faut y aller. Donc Vous avez intérêt à être prêt. Pareil pour le shooting photo, imaginons que vous voulez un certain physique à ce shooting photo, bah, il faut vous dépêcher, vous ne pouvez pas le repousser, donc vous avez intérêt à être prêt à faire des efforts pour pouvoir arriver à cet objectif et ensuite, bah, une fois que vous serez devant l'objectif, petite blague, et bah, du coup vous serez comme vous voudrez. Mais voilà, ça va vous obliger en fait à vous démener pour arriver à temps euh, à cette date-là, donc euh, d'où l'intérêt d'une deadline. Et voilà en fait cette deadline va créer une pression, et en fait c'est une pression qui est bonne et qui va vous pousser à euh, faire des efforts. C'est une bonne pression parce qu'en fait vous l'avez créée vous-même, c'est pas une pression extérieure que vous subissez. Et une des petites techniques à faire aussi c'est euh, de créer de l'engagement par exemple en parlant de vos objectifs et de vos deadlines à tout un tas de personnes et ça va vous obliger à vous démener à faire des efforts pour y arriver. Après, si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave, mais euh, au moins ça va vous obliger. Bah, je prends mon cas personnel, par exemple, cette année, j'ai annoncé que je ferai un minimum de 500 kg en force athlétique au total euh, à la compétition de fin mars au championnat de France et je l'ai annoncé à tout le monde, j'en suis encore loin, je suis pas du tout prêt de les atteindre, les 500 kilos là en ce moment, mais euh, je me suis engagé. J'en ai parlé à beaucoup de monde, j'ai fait l'annonce sur les réseaux et tout. Ça se trouve, je vais me faire déglinguer si je les atteins pas, mais au moins ça m'engage. Ça va m'obliger à atteindre ces 500 kilos parce que si je les atteins pas, bah euh, je paraîtrais ridicule un peu devant tout le monde en ayant annoncé euh, ce gros objectif que bah, j'aurais finalement pas atteint. Après voilà, si je l'atteins pas, pour moi je trouverais que c'est pas très grave, mais voilà, ça me donne une deadline. La deadline c'est les championnats de France. Et la pression que j'ai, c'est euh, bah, de prouver à moi-même et de prouver à toutes les personnes à qui j'en ai parlé, que j'y arriverai. Donc du coup, j'ai intérêt à faire tous ces efforts, je me sens obligé pour euh, le prouver à tout le monde et euh, prouver que bah, je respecte mes objectifs. Quoi. Et la dernière chose à faire quand on a défini un objectif et une deadline, c'est de créer un plan d'entraînement. Le plan d'entraînement, c'est comment vous allez vous entraîner pour atteindre cet objectif. Voilà, l'objectif il est à la fin de l'année, et comment vous allez vous entraîner tout le long de cette année pour l'atteindre. Vous allez créer un plan d'entraînement qui va vous entraîner jusqu'à cet objectif-là, et en fait, dans ce plan d'entraînement, pour qu'il puisse vous amener jusqu'à l'objectif final, c'est de mettre plein de petits objectifs à court et moyen terme. Donc, euh, C'est-à-dire que, imaginons vous voulez perdre 10 kilos, vous allez faire des objectifs de perdre d'un kilo toutes les 2-3 semaines, jusqu'à atteindre les 10 kilos. Vous n'allez pas mettre euh, direct objectif euh, 10 kg, il euh, faut que j'y arrive. Vous allez faire petit à petit, vous allez perdre 1 kg, kilo, 2 kg, 3 kg et à votre rythme vous verrez, vous adapterez en fonction de bah, comment l'objectif progresse, si vous prenez de l'avance, du retard, etc. jusqu'à atteindre vos 10 kg. Et en définissant plein de petits objectifs pour y arriver, vous allez aussi définir plein de petites deadlines. Et euh, voilà, c'est en respectant ces deadlines, ces objectifs que vous aurez atteints que vous atteindrez le plus gros objectif. C'est un peu compliqué d'avoir une vision à très long terme sur euh, voilà, des, des gros objectifs et c'est bien de découper ces gros objectifs en plein de petits qui vont vous amener à ce gros objectif et ensuite de, voilà, de créer ce plan d'entraînement et c'est aussi une façon aussi de réguler votre plan d'entraînement pour voir si vous progressez bien ou vous progressez pas assez bien, est-ce que vous prenez de l'avance, du retard, si vous prenez de l'avance tant mieux, si vous prenez du retard peut-être modifier quelques petits trucs. C'est pourquoi je termine avec une petite recommandation, c'est de prendre un coach. Avoir un coach, avoir quelqu'un de compétent dans, dans l'activité qu'on veut avoir, ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs peut-être plus facilement, ça va nous permettre en tout cas d'être bien encadré, ça va nous permettre d'avoir des réponses à toutes les interrogations qu'on peut se poser, on a une personne référente à qui on peut poser toutes ces questions, ça peut être aussi un tri dans toutes les informations qu'on a par exemple, et ça peut être aussi l'occasion de moins se prendre la tête en euh, arrêtant de se demander si son programme marche bien, si son plan d'entraînement marche bien ou pas, parce que du coup comme on fait confiance à quelqu'un de compétent, on lui confie ça, on n'a pas à réfléchir à, au plan d'entraînement, on a juste à exécuter. Bien sûr, si on a des doutes, on a des trucs qui conviennent pas, on peut toujours lui demander, euh, lui dire que ça convient pas. Au final, c'est vous qui décidez, hein, c'est vous qui pratiquez. Mais ça peut être bien de donner cette confiance à quelqu'un pour ne pas avoir à réfléchir, à, à vous poser trop de questions et juste agir. Parce que bah, dans le sport, le but, c'est tout simplement d'agir, d'exécuter. De, Aussi, le fait d'avoir un coach, ça oblige à avoir des comptes à rendre. Je le vois beaucoup vu que je coach. D'ailleurs, si y en a qui sont intéressés par un coaching sportif, je vous mets mon adresse mail en description. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé. Et en fait, quand je coach, je demande souvent un retour, que ce soit à la séance, hebdomadaire, euh, voire un, un bilan mensuel. Ça oblige les personnes en fait à avoir des comptes à me rendre. C'est-à-dire que je t'ai fait un programme. Est-ce que tu t'es entraîné Est-ce que tu t'es bien entraîné euh, Comment ça s'est passé Fais-moi un retour. Et en fait, il y a une personne qui vous suit, donc euh, les élèves que j'ai. J'ai des attentes vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur objectif, et euh, bah, j'attends des retours. Et ça, ça leur met aussi une pression d'avoir quelqu'un derrière qui... Euh sur elle et qui attend des retours de sa part avec des résultats et ça c'est une espèce de bonne pression que tu peux avoir en ayant un coach c'est de voilà se sentir obligé de donner, des, de donner le meilleur de soi même pour quelqu'un qui s'est occupé de nous entre guillemets et voilà le fait de savoir qu'il y a une personne qui nous encadre qui nous coach on a envie de lui prouver qu'on est sérieux dans ce qu'on fait qu'on a vraiment envie d'atteindre nos objectifs et que du coup voilà on se donne les moyens d'y arriver et euh, pour ensuite lui rendre des comptes en lui disant que voilà on est sérieux et tout se passe bien on va y arriver en voulant rendre des comptes, il y a aussi un espèce de désir de rentabilité qui se fait. Le fait d'avoir bah, demandé à quelqu'un de nous encadrer, d'investir du temps dans la pratique, aussi de, de l'argent comme il bah, faut payer le service. Du coup, il y a un désir de rentabilité qui se fait. On a investi du temps, de l'argent, de l'énergie et on a envie qu'il y ait un retour sur tout ça. Et ça nous oblige aussi à être encore plus sérieux. Donc voilà, si possible, prends un coach. Donc voilà, un coach compétent, euh, ça peut être des amis, euh, si jamais voilà euh, on en connaît, ça peut être quelqu'un qui on a confiance. Mais voilà, en tout cas, si possible, bien sûr, si c'est possible, ça a un coût, c'est pas forcément euh, accessible à tout le monde. Mais si possible, prendre un coach, une personne qui nous encadre, c'est toujours une bonne chose. Rien enfin, n'empêche après de quitter la personne qui nous coache si jamais ça ne nous convient pas. Mais voilà, si possible, le faire, c'est toujours plus bénéfique. Et voilà, c'était ces trois conseils que j'avais à vous donner. Donc euh, si je récapitule, le premier conseil, c'est de trouver une activité qui vous plaît et trouver une structure où la pratiquer. Deuxième conseil, c'est de trouver un groupe, donc ce soit un groupe réel ou virtuel qui va vous permettre de sociabiliser, qui va vous donner envie de vous entraîner et qui va aussi vous motiver, vous permettre de vous dépasser. Et troisième euh, conseil... Et troisième conseil, ça va être de définir des objectifs avec les deadlines qui vont avec de définir des plans d'entraînement qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs et si possible de prendre un coach, une personne encadrante, compétente qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs plus facilement. Voilà, c'était tous les petits conseils que j'avais à vous donner pour une année plus sportive, que ce soit se remettre au sport, pratiquer plus intensément, atteindre ses objectifs sportifs. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça l'a fait progresser, vous connaissez. Sur ce, je vous souhaite à nouveau une bonne année 2022 et bon courage pour cette nouvelle année sportive. Salut